Seigneur de guerre, bienvenue, tu es sur Commander TV et ici ça parle Wargame, c'est la CTV News, la vidéo de toutes les news de la chaîne Commander TV. À la fin de cette vidéo, vous retrouverez les conditions pour le jeu concours qui vous permettra peut-être de gagner cette boîte d'intercessors Primaris. On se retrouve pour ce jeu à la fin de la vidéo. Je vais commencer cette vidéo par l'annonce du Grand Live de l'interrégion 2019. Vous n'êtes pas sans savoir que Commander TV couvrira cet événement, qui est ni plus ni moins que le plus gros événement compétitif par équipe de France. Il aura lieu le 6 et 7 juillet à Courcouronne. Il est organisé par les Ace et plus particulièrement par Aedarian. Ariane. La chaîne sera présente et à ce titre, nous organisons semaine prochaine, donc mercredi, 29 mai à 21h sur Commander TV le grand live de l'interrégion on vous y présentera les grandes lignes de cet événement on refera le tour des qualifs qui ont eu lieu sur toute la France on effectuera aussi le tirage au sort qui déterminera qui affrontera qui sur la première ronde soyez nombreux soyez présents on espère que eh bien tous les gens qui ont pu participer au qualificatif ou qui se sont qualifiés pour cet événement seront présents on vous permettra et on vous donnera aussi la parole, de façon à ce que vous partagez votre expérience. On se retrouvera mercredi prochain pour ce live, à ne pas manquer. Vous l'avez vu, nous avons passé le seuil des 6000 abonnés il y a peu. Et à ce titre, nous avons décidé de lancer une FAQ, une foire aux questions, pour la chaîne. Ce que je vous propose, eh c'est de répondre à cette FAQ sur le live de l'interrégion le mercredi 29 mai. Et toutes vos questions, vous pouvez les poser dans les commentaires de la vidéo, on y répondra pendant le live. Donc vous avez une semaine pour poser vos questions, si vous voulez tout savoir sur Commander TV, sur ses membres, sur l'organisation d'une chaîne YouTube, n'hésitez pas, posez vos questions en commentaire, on y répondra pendant le live, le grand live de l'interrégion, du 29 mai à 21h. Grosse information que je vous diffuse aussi concernant la chaîne, écoutant que mon courage, sans peur ni reproche, ça la file un peu les on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Nous avons décidé de nous déplacer en Serbie, à Novi Sad cet été, pour couvrir le De ce fait, je me déplacerai à Novi Sad en Serbie pour couvrir l'ensemble de l'événement, à savoir l'ESC, la partie solo, et l'ETC, la partie équipe. En ce qui concerne la partie solo, j'ai décidé eh bien, euh, de remettre les gants, puisque comme vous avez un petit peu pu le constater avec l'évolution de la chaîne, j'ai de moins en moins le temps de jouer au vu de, bah, de l'aspect chronophage, du fait de filmer, de monter des vidéos, de s'occuper d'une chaîne... Là, pour l'occasion, j'ai décidé que sur les trois prochains mois, j'allais me concentrer euh, sur le jeu, me monter une liste compétitive et partir affronter les meilleurs joueurs du monde à l'ESC. Si vous souhaitez, eh bien, euh, me soutenir ou m'encourager ou tout simplement encourager la chaîne, vous pouvez le faire via Tipeee, puisque l'ensemble des dons qui seront faits sur les deux prochains mois serviront pour le déplacement, etc. ESC. Les dons Tipeee, je le rappelle, ouvrent l'accès à la Wargames Room CTV et pour l'occasion, j'ai décidé, eh bien, euh, pour les, les, les gens qui nous suivent tout simplement et les gens qui nous aident financièrement euh, de partager pendant les trois prochains mois ma préparation pour l'ESC je vais partager mes réflexions euh, sur la liste que je vais construire à savoir du culte Gen Stealer allié Tyrannid donc je vais partager mes réflexions sur cette liste là je partagerai aussi et eh bien mes playtests puisque j'ai décidé de minimum faire une partie par semaine euh, au format ETC donc l'idée c'est vraiment d'enmagasiner un maximum d'expérience je vais pouvoir à cette occasion m'entraîner avec les joueurs de l'équipe de France Équipe de France que je salue, que je soutiens et j'encourage, bien évidemment, et à qui je souhaite une grande victoire cet été en Serbie. L'ESC se déroule sur deux jours. Pendant ces deux jours, moi je m'occuperai de jouer, et il y a un staff de la chaîne qui va se déplacer pour filmer et capturer vraiment l'ambiance de la plus grosse compétition Wargame du monde. Et ensuite... Quand commencera l'ETC, je passerai à mon tour derrière la caméra pour animer des lives, pour animer des vidéos, pour vous produire le tournoi Insiders de l'ETC. L'objectif étant de suivre non pas une seule équipe, mais un maximum d'équipes, d'aller à la rencontre eh bien des meilleures équipes du monde, des Américains, des Allemands, des Russes, des Polonais, d'aller découvrir aussi l'ensemble des jeux qui sont représentés, puisque sur place il y aura du X-Wing, il y aura du Underworld, il y aura euh, 9e âge, il y aura Age of Sigmar, enfin... Il y aura beaucoup beaucoup de joueurs, il y aura énormément de choses à voir, énormément de choses à couvrir et ce sera fait sur Commander TV. Si vous voulez soutenir l'effort de guerre, survolez le Tipeee, faites un don, ou tout simplement pensez à mettre un pouce bleu sous les vidéos Commander TV, à laisser un petit commentaire et à partager nos contenus, ça marche très bien aussi. Je vous propose d'ailleurs de découvrir la première table de jeu que nous avons réalisée en partenariat avec My Scenery. C'est un set de décors complet pour aligner une table de jeu sur tout type de format et particulièrement bien adapté aux jeux compétitifs. Les décors sont modulables et aimantés. Ils sont immersifs dans la qualité et le rendu visuel qu'ils ont sur la table. Et ils ont la particularité d'être très faciles à stocker puisqu'une table complète de jeu rentre là-dedans. Je vous propose immédiatement de découvrir cette table de jeu en image. Sous vos yeux ébahis, je vais sortir une table complète de ce petit carton, les amis. Attention Voilà l'ensemble du kit que vous allez pouvoir retrouver sur la table commandeur impérial. Cette table qui sort à 135 euros avec le code promo CTV10. Comme vous le voyez, les décors sont particulièrement ergonomiques pour pouvoir se ranger très facilement. Vous allez aussi avoir eh bien, des petits aimants qui ont été posés et qui sont déjà fournis et déjà mis en place à la vente. Et Ces aimants vont vous permettre de moduler vos décors à volonté pour votre table de jeu. Donc vous voyez, il y a des modules au sol qui sont plus épais sur lesquels on va pouvoir venir clipser eh bien ces modules-là. Et ensuite, vous retrouverez les éléments qui vous permettent eh bien de finaliser les toits et donc d'avoir un bâtiment complet. C'est monté très rapidement. On va avoir aussi eh bien des petits ajouts comme ça euh, qui vous permettent euh, bah, tout simplement d'agrémenter la table et de rendre, euh, de rendre un petit peu plus immersif vos parties et vos batailles. Voilà, je vous laisse apprécier la qualité de ces décors. Le coût est vraiment très intéressant et la qualité est vraiment surprenante, euh, notamment sur l'aspect immersif du jeu, hein, quand on compare avec des décors en MDF ou euh, des décors euh, tout simplement beaucoup plus plats. Voilà, donc vous voyez, c'est aimanté et c'est modulable. Tout simplement. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un produit fait par les joueurs, pour les joueurs, et c'est souvent ça qui fait la différence. Le kit de décor est vendu non peint, bien évidemment, là en l'occurrence il vous est présenté peint. Pour les tipeurs ainsi que les gens qui ont participé au tournoi Commander TV, le Master and Commander, vous allez recevoir eh bien un mail. On a 10 tables qui vont être disponibles en édition limitée déjà peinte pour seulement 25 euros de plus et euh, et seuls euh, seul les tipeurs et les joueurs du Master and Commander pourront en bénéficier. Donc soyez rapide euh, quand euh, l'offre va tomber. Si cette table vous intéresse, vous avez le lien dans la description et vous avez le code promo CTV10 qui vous permet d'avoir cette table pour 135 euros. En même temps que la commercialisation de cette table sur My Scenario, on va vous proposer les accessoires de jeu Commander TV. Le but étant d'avoir des accessoires utiles autour d'une table de jeu. Je commencerai par vous présenter eh bien, le compteur à points euh, Commander TV My Scenario. Donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, vous avez des emplacements pour les dés. Euh, ces emplacements qui vous permettent eh d'avoir de, de, un décompte de ce qui vous reste. Alors ici, on a les commandement points, donc les, commandes points, les points de commandement. Euh, vous pouvez donc bah, placer 3D, ce qui vous amène jusqu'à 18 points de commandement. Et, euh, et vous avez ici le compte du tour donc pareil vous pouvez bien sûr aller jusqu'à jusqu'à 6 vous noterez aussi eh qu'on a un emplacement euh, pour que ce soit les grands dés ou les petits dés hein, les deux passes et en plus et eh bien vous avez le, les, les travées pour les victory points ce qui vous permet de garder le décompte au fur et à mesure des points que vous marquez par tour donc vous pouvez aller jusqu'à 24 on a rajouté aussi les petites travées euh, pour mettre les cartes euh, voilà ça vous permet eh bien, par exemple si vous avez des sorts euh, les, vous, vous ne jouez que trois sorts pendant votre partie euh, c'est parce que vous avez que deux ou 3 et bien vous pouvez mettre les cartes sur les travées de façon à pas oublier les sorts que vous avez euh, voilà vous pouvez tout simplement mettre les cartes objectifs ou autres c'est un outil de jeu qui est certes pas indispensable je le conçois totalement euh, néanmoins ça reste un outil qui est super pratique et euh, est toujours agréable à avoir autour des tables de jeu ça vous évite d'avoir des qui traînent, des feuilles des compteurs dans tous les sens etc vous allez avoir aussi euh, les deux réglettes celle de 9 pouces et celle de 6 pouces, alors la grosse particularité de la réglette à 9 pouces, et eh bien comme le jeu vous permet d'arriver en frappe en profondeur à plus de 9 pouces d'unité ennemie, et eh bien ça vous permet tout simplement, au lieu de vous embêter à mesurer où est-ce que vous pouvez poser votre figurine avec votre réglette, vous avez, avec votre règle de jeu, vous avez tout simplement à poser votre réglette et à mettre vos figurines en contact, et voilà, on est bon, vous êtes arrivé en frappe en profondeur, vous pouvez continuer à jouer, donc ça pour ça c'est super utile euh, vous voyez aussi, eh bien que y a différents bords, vous allez avoir les 1 pouces, vous allez avoir les 2 pouces pour la cohésion d'unité, euh, les 3 pouces pour le piline, euh, l'ovale euh, du cercle qui vous permet euh, euh, voilà de, de, le, le rond du cercle qui est adapté eh bien, au rond des socles euh, voilà pour cette réglette de 9 pouces et vous avez la déclinaison plus petit sur une réglette de 6 pouces euh, qui vous permet euh, bah, évidemment de faire tous les mouvements euh, les mouvements quotidiens du jeu euh, toujours utile vous allez ensuite avoir le set d'objets, donc le set d'objectifs à 6 pouces des objectifs qui vous permettent directement d'avoir l'aura des objectifs à Warhammer 40 000 euh, voilà, ces objectifs là sont assez intéressants puisque, et eh bien, tout simplement on part du principe et on sait qu'à partir du moment où une figurine a un bout de socle, et euh, eh bien, sur le, sur la matière euh, sur la matière qui est fournie et il contrôle l'objectif, donc ça vous évite aussi d'avoir toujours à mesurer et d'avoir ces moments chichiteux où à 1 mm près je tiens l'objectif ou je ne le tiens pas les six objectifs Commander TV sortent sur le site de My Scénery avec le code promo C TV 10 à 20 les 6. Vous l'avez vu, ces derniers temps, on a surfé particulièrement sur la hype du jeu A Song of Ice and Fire, le jeu de figurine Game of Thrones. On a vraiment adoré ce jeu. Des règles très accessibles, une finesse de jeu très intéressante. Le travail de géométrie et d'anticipation sur le plateau politique font de ce jeu un véritable wargame stratégique. A ce titre, nous avons décidé de continuer à couvrir le jeu Game of Thrones. On a été rapproché par asmodée qui va nous envoyer les nouveautés ainsi que des figurines exclusives que nous pourrons faire gagner via des jeux concours, donc soyez vigilants à ça. Et comme à Commander TV, on n'est pas là pour enfiler des perles, clairement, on a décidé d'organiser le premier Open de Paris de Game of Thrones. Il aura lieu le dimanche 21 juillet à la Wack Taverne de Paris. 60 places disponibles, ouverture T3 dans la description, à ne manquer sous aucun prétexte. Le format de jeu sera 40 points, donc sur une table de 48 par 48, condition de victoire à 10 points. Les joueurs pourront venir avec deux listes, deux listes bien évidemment de la même faction. Les joueurs pourront jouer la version originale, donc pour ceux qui sont en possession de la Nightwatch, des Free Folk, ils pourront utiliser ces factions-là. On mettra de côté les unités exclusives qui étaient présentes sur le Kickstarter, comme la Montagne à Cheval ou Brian de Torse. Donc ces unités-là ne seront pas autorisées. Néanmoins, vous pourrez jouer toutes les sorties actuelles, que ce soit VF ou VO, à 40 points, de listes par joueur. Il y aura 4 parties dans la journée, ça se déroulera le dimanche 21 juillet. Les armées devront être entièrement peintes, on aura plein d'annonces à faire, il y aura des lots, il y aura des cadeaux. Ça sera aussi couvert par un tournoi Insider Game of Thrones, à ne manquer sous aucun prétexte. Dépêchez-vous, les places sont limitées, il n'y en aura que 60, ça se passe dans la description de la vidéo. Et comme on n'est vraiment vraiment pas là pour enfiler des perles, je vous annonce aussi que nous allons devenir avec la chaîne revendeur de la gamme Game of Thrones, que les produits seront en vente sur le site de My Scenari et qu'à cette occasion, nous allons aussi vous proposer les accessoires de jeu Game of Thrones, à savoir la première vague sera le plateau politique en dur puisqu'actuellement il n'est disponible qu'en cartonné. On va vous proposer aussi le baral blanc, à peu près sur une taille équivalente à cet arbre-là, qui sera réalisé par My Scenari, ainsi qu'un set de décors en 3D complet, correspondant au décor que vous avez dans la boîte de base, puisque dans la boîte de base vous n'avez que des décors en 2D. C'est très bien pour jouer, ça reste néanmoins un peu immersif. De ce fait, on va vous proposer, en même temps que la gamme Game of Thrones, eh l'ensemble des décors en 3D pour ce jeu. Ça se passe très bientôt sur My Scenari, alors stay tuned J'en profite aussi pour vous présenter la programmation de la chaîne sur les prochains mois. La prochaine vidéo qui arrive très rapidement, c'est la review metagame 2019. Une vidéo dans laquelle on revoit un petit peu euh, toutes les évolutions de la méta sur les six derniers mois. Surtout en prenant compte le chapter approve 2018 ainsi que la fac d'avril. Et on fait aussi un classement des codex du partant, en partant de ce qu'on pense être les moins forts jusqu'au meilleur. Arrive aussi en début juin le rapport de bataille en 2 contre 2 avec la cabale du pinceau fringant. Une équipe de joueurs qu'on a rencontré au tournoi Master and Commander, qu'on a particulièrement apprécié et qu'on a réinvité pour venir jouer au Battle Bunker de la chaîne. Courant juin aussi un nouveau rapport de bataille Game of Thrones avec les Lannister alliés Bolton de Jérôme qui affronteront la Night Watch de LGH. Côté tuto peinture, les tipeurs pourront bénéficier en exclusivité de la vidéo sur la pose des décalcos. Et pour les autres, vous aurez au courant du mois de juin la vidéo sur le shipping, c'est-à-dire l'usure le, sur les véhicules, avec une technique particulièrement efficace de Babel Ben Minis en utilisant de la laque à cheveux. Si, si, je vous assure. Début juillet, on se retrouvera pour l'interrégion, On y sera, on vous proposera des lives sur Facebook. Et bien évidemment, le tournoi Insiders de l'Inter-Région 2019 en exclusivité sur Commander TV. Mi-juillet, comme je vous l'ai annoncé, couverture de l'Open de Paris de Game of Thrones, organisé par la chaîne en collaboration avec la WAC Taverne. Et on se dirigera tranquillement vers le SC et le TC. Et on aura beaucoup, beaucoup de choses à vous partager et à vous faire découvrir. La vidéo touche à sa fin. Et comme promis, je vais vous annoncer les conditions pour gagner cette boîte d'Intercessor. Donc, vous mettez à voter avec le nom de votre compte Facebook dans les commentaires, vous vous rendez sur Facebook, vous likez la page Facebook de Commander TV et de MyScenary et vous partagez une publication de votre choix d'une des deux pages. On prendra en compte vos inscriptions toute la semaine et on tirera au sort pendant le grand live Interrégion le gagnant de cette boîte d'intercessors Primaris. Voilà les amis, pensez à liker la vidéo, à poser un petit commentaire, à vous abonner et à activer la petite cloche de notification si c'est pas fait. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Commander TV. Ciao les seigneurs de guerre